Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dégustation d'exception d'un produit dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 9 de À votre table. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le visionner parce que je ne vais pas m'étendre sur la préparation de ce produit dans cette vidéo. Je vais faire un petit résumé pour vous, pour vous dire ou pour vous rappeler ou pour vous expliquer ce que c'est si vous ne connaissiez pas. Mais je ne vais pas euh, voilà, quoi, blablater pendant des heures. Donc bref, commençons. Cette spécialité que je vais avoir la chance de goûter aujourd'hui est la parfaite union du luxe et de la scatologie. Mesdames, Messieurs, voici le Copilouac. C'est considéré par beaucoup comme un produit noble et délicat. Ce café est l'un des plus chers au monde, son prix au kilo tourne autour des 300 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, le café ordinaire coûte en moyenne 15 euros le kilo. Ça fait quand même 20 fois plus cher. Hein. Rien que ça. Cette merveille rare et convoitée. Putain, une mouche. Oh, oh, oh Vous la voyez celle-là Je l'ai eue. Ah Moi aussi j'en ai une J'en ai une Non, je déconne, je l'ai pas fait. Bon ce qui justifie que ce café est 20 fois plus cher que le classique, c'est sa production et son origine. Parce que c'est un café rare, qui a donc une production limitée, à quelques tonnes par an, mais bon, c'est un argument de vente, les graines de, de caféiers qui sont utilisées pour produire ce café sont récoltées. Ça y est, on passe dans l'étrange, dans le mystérieux, dans le répugnant, dans l'incompris. Eh bien, ces graines sont récoltées dans, ni plus ni moins, des crottes animales et d'un animal précis, d'un louac, d'où le nom Copilouac. Enfin, voici une photo. Mignon, n'est-ce pas Moins mignon quand on voit ses crottes. Je vous mets une deuxième image. Bon, quoi que ça reste des crottes mignonnes. Dans cet épisode, on va faire les choses bien. Je vais comparer le Copilouac à du café classique pour bien cerner la différence qu'il y a entre les deux. Subtil ou non parce qu'il euh, y a un truc à savoir c'est que je n'aime pas le café je suis pas un grand amateur de ça et je suis pas certain de cerner la différence entre les deux si je ne si je ne la teste pas en direct. Ce produit serait donc plus clair et plus doux que l'ordinaire et c'est ce qu'on va voir J'ai deux petits paquets de copie louac, un avec les graines de café moulues et un autre avec les graines de café non moulues. Déjà, ça semble. Oh oh de visuel, elles m'ont l'air un peu plus flétries que... Que, le... que les graines de café classique. C'est pas mal. En même temps, elles ont subi une digestion, donc euh... c'est très très très très beau. Et passons directement au café moulu. Alors ça, c'est le café classique. Alors Niveau couleur, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais on est légèrement plus foncé sur le café ordinaire que le copilouac. En même temps, le copilouac, de mémoire, il est... il est un peu moins torréfié que le café classique, donc c'est cohérent. Alors Niveau odeur, déjà, le café de base, c'est un café qui n'a pas vraiment de subtilité, si, on peut... si je peux me permettre de dire ça. On a l'odeur de la torréfaction euh, vraiment très prononcée. Pour le copilouac, c'est légèrement différent. On a cette odeur de torréfaction, on a cette odeur de café, mais on a aussi une odeur de, de cacao et une odeur de cacahuète. Ok, donc, donc je vais goûter la poudre d'abord avant de le faire infuser. Alors, ça peut en surprendre plus d'un parce que je vais goûter la poudre de café telle qu'elle, mais le café peut être utilisé comme une épice. On peut l'utiliser pour, pour assaisonner une viande, pour aromatiser une chapure, pour, pour plein de choses. Pour même, même dans une purée, vous pouvez mettre un peu de, de poudre de café pour améliorer une purée. Encore. Quand je fais de la purée, mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Moi, je fais un petit dans le pour mettre Bref, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec le café moulu et je vous conseille d'essayer parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir ou de faire ou de goûter. Et puis il faut arrêter de se dire que c'est pas parce qu'on voit toujours ou on a l'habitude d'utiliser un produit d'une seule façon qu'on ne peut l'utiliser que d'une seule façon. Goûtons maintenant Mmh. Déjà le copilouac ne me fait pas grimacer Donc on peut bien se rendre compte que le café ordinaire est plus fort que le copilouac Le copilouac est vraiment ultra clair à côté, on dirait du thé donc là, je pense qu'on voit bien la différence de couleur. Ce qui est drôle, c'est que j'ai mis la même quantité de café dans les deux. Après, j'en ai peut-être pas mis euh, la quantité qu'il fallait, mais bon, on voit bien qu'à gauche, le café est bien noir, alors que le copilouac est bien plus clair. Je vais commencer par le copilouac cette fois. Quand on boit le copilouac avant l'autre café, on est obligé de faire une grimace. Je suis désolé, c'était pas pour surjouer, c'était pas pour faire genre ⁇ Ah j'aime pas le café ⁇ mais alors vraiment, le copilouac à côté du café classique, a rien à voir. Le café classique, c'est dégueulasse à côté. Alors, soyons un peu plus objectifs. Je vais regoûter le café classique. Celui-là, on est vraiment sur quelque chose de très fort et d'agressif. Alors que le copilowak... Le copilowak, je ne grimace pas. On est sur quelque chose de plus doux. On est vraiment sur des goûts délicats. On a ce goût de café, il est très présent, mais euh, on a aussi un, un goût un peu de de caramel, de cacao, de noisettes. Après ça reste subtil, hein. attention, c'est pas on boit ce café, on a l'impression de boire euh, du caramel liquide ou, euh, ou un chocolat chaud, non pas du tout, on reste euh, sur du café mais c'est plus doux, c'est plus agréable et quand je dis que c'est subtil, c'est que tous ces goûts que je viens de vous décrire ils sont en équilibre avec le goût de café qu'on connaît. et c'est super agréable, je suis choqué. C'est moins amer que le café d'ailleurs. Ah oui, oui, j'ai oublié de le dire ça. Il en a une, une légère, attendez. Mmh. oui. Oui, c'est ça. En comparaison, le copilouac n'est pas amer. Pour résumer, le copilouac, ça a le goût qu'il faudrait que le café ait. C'est pas très français. Pour la petite histoire, ce café n'est pas unique en son genre. Il existe d'autres variétés comme le Misha Coffee qui est produit par des coatis au Pérou, ou le Black Ivory, le plus cher d'entre tous, issu des bousses d'éléphants en Thaïlande. Appétissant tout ça Et dites-moi demain, qui serait pris à goûter du café, digéré et affiné dans l'estomac d'un animal Petite info, le copilote que vous avez vu dans l'épisode n'est ni un placement de produit, ni un partenariat. C'est un cadeau, qui m'a été offert par un très bon ami que je connais depuis depuis, depuis très longtemps. En fait, depuis mes, mes études de, de cuisinier, on a fait nos études ensemble. Et je le remercie énormément. Vous pouvez vous aussi le remercier dans les commentaires. Je sais qu'il lira les messages et ça lui fera plaisir. En tout cas, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. La grosse bise. Ciao